On se retrouve pour une nouvelle vidéo conseil, comme vous avez pu le voir dans le titre. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui fait pas mal parler de lui. On entend vraiment euh, de tout et son contraire, je trouve, dès qu'on aborde ce sujet-là, qui est donc le sujet des renforcements et des punitions. Alors cette vidéo elle a deux objectifs pour moi. Euh, pour commencer, euh, rétablir la vérité euh, sur les renforcements et les punitions, qu'on se mette tous euh, bien d'accord sur euh, ce que ça veut dire en fait. Une fois que ce sera fait, euh, je voudrais vous parler cette fois-ci de manière beaucoup plus personnelle de ma méthode et de mon utilisation euh, de ces renforcements et ces punitions avec mes ânes. Alors pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est qu'un renforcement Qu'est-ce que c'est qu'un renforcement Qu'est-ce que c'est qu'une punition Quelle est la différence entre les deux en éducation, un renforcement, c'est une action euh, de la part de l'éducateur qui va venir euh, renforcer, encourager euh, un comportement euh, qu'on va appeler un comportement désirable. Un comportement désirable, c'est donc un comportement qu'un éducateur souhaite voir son animal réaliser. À l'inverse, un comportement indésirable, c'est un comportement que l'éducateur va vouloir euh, supprimer, interdire à son animal. Et dans ce cas-là, euh, les actions qu'il va mettre en œuvre pour interdire euh, les comportements indésirables de son animal vont donc être les punitions. Donc je pense que déjà là, on peut résumer. Euh, si on veut un comportement, on utilise un renforcement. Et si on ne veut pas un comportement, on utilise une punition. Maintenant qu'on a bien compris la différence entre les deux, il faut savoir que dans les renforcements comme dans les punitions, il existe deux types. Les renforcements et punitions positives, et les renforcements et punitions négatives. Ce n'est pas euh, positif dans le sens c'est trop bien, et négatif dans le sens c'est nul, mais ce sont bien euh, positifs et négatifs comme des signes mathématiques. C'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent abrévié R ou R Et de même pour les punitions, euh, P plus ou P moins. concrètement ça donne quoi Du renforcement positif, c'est le fait de rajouter quelque chose d'agréable pour son animal, et à l'inverse, le renforcement négatif, ça va être d'enlever quelque chose d'inconfortable dès que son animal a eu un comportement désirable. Et à l'inverse, les punitions positives vont donc rajouter un inconfort pour punir un comportement indésirable, et la punition négative, elle, va retirer un confort. Si je demande à Fanfan de faire une jambette, et qu'il le fait dans ce cas-là, c'est un comportement désirable puisque je lui ai demandé et je le récompense avec une friandise. C'est donc du renforcement positif. Maintenant, je voudrais qu'il pousse ses fesses parce que j'ai peur qu'il me marche dessus. Du coup, je vais mettre une pression sur sa croupe et relâcher dès qu'il aura fait un pas sur le côté. Et c'est également un comportement désirable puisque c'est ce que j'attendais de lui. Et là, du coup, je relâche toute pression. C'est donc du renforcement négatif, j'ai Enlever un inconfort, j'ai enlevé une pression. Troisième exemple, lors d'une séance de soins, euh, je gratouille Egon qui est bien tranquille, et tout à coup il se met à bouger. Du coup là j'arrête de le gratouiller. C'est de la punition négative, car le fait qu'il bouge c'était un comportement indésirable je voulais moi qu'il reste immobile et du coup je lui ai retiré un confort en arrêtant de le gratouiller. Et enfin Egon essaye de m'attraper la manche du pull, c'est un comportement bien évidemment indésirable, alors du coup j'élève la voix et je lui dis un gros non. Et ça, c'est de la punition positive. J'ai rajouté un inconfort, le fait de parler fort. Les exemples que je viens de vous montrer, ce sont clairement pas des exemples choisis au hasard. Euh, ce sont vraiment des situations euh, de notre quotidien euh, que j'ai pioché vraiment dans notre vécu. Et avec ça, j'avais un peu envie de vous montrer que... Euh, décider de n'utiliser que exclusivement le renforcement positif ou que la punition négative, enfin vraiment, décider de s'enfermer dans des boîtes, c'est clairement pas euh, quelque chose de nécessaire de mon point de vue. Je vois beaucoup de combats sur les réseaux sociaux, les pro-renforcement euh, positif et les pro-renforcement négatif, et euh, chacun défendant euh, vaillamment euh, son côté. Alors qu'à mon sens, eh ben, on peut absolument ne pas choisir un seul renforcement et une seule punition pour le restant de nos jours en fait. Du coup, premier message de cette vidéo, arrêtez de vous bagarrer Maintenant que ça c'est dit, je vais vous parler un petit peu plus personnellement de mon avis à moi, de mon utilisation des renforcements, mais surtout je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de fonctionner de cette façon, quelle est ma logique derrière tout ça en fait. Ce qu'il faut savoir dans les spécificités de l'âne, c'est que l'âne c'est un animal qui fonctionne en anarchie. Ça signifie que dans un troupeau d'ânes, on ne va pas avoir un dominant qui prend le contrôle des pieds des autres par exemple. Chez eux, très clairement, le contrôle des pieds, c'est pas leur priorité. Il n'y a pas un dominant qui va diriger le troupeau tout au long de la journée. Ils sont vraiment tous sur un pied d'égalité. Ils n'ont pas besoin de remettre en question la hiérarchie comme on peut le voir dans certains troupeaux de chevaux. Eux n'ont vraiment euh, liberté, égalité, fraternité. Et qui va avoir un rôle qui se rapproche le plus du dominant, c'est plutôt un leader, un guide. En fait, lui, il va intervenir et prendre euh, son rôle euh, uniquement lorsqu'il y en a besoin. Par exemple, dans une situation où le troupeau est menacé, euh, c'est lui qui va euh, prendre le contrôle des opérations. Et après ça, euh, c'est fini, il redevient euh, un âne parmi les autres. Et ce leader, il ne devient pas leader en gagnant euh, contre les autres. Non, non, euh, dans un troupeau d'âne, le leader, il est choisi. Euh, en général, l'ancien leader qui va euh, s'estimer plus suffisamment capable d'assurer la protection du troupeau, et il va tout simplement déléguer son rôle. Et du coup, à partir du moment où on a conscience de ça, je pense qu'on ne peut pas aborder le travail avec un âne de la même manière. On comprend directement que c'est pas en prenant le contrôle de ses pieds qu'on va pouvoir le soumettre, que d'ailleurs même on ne pourra pas le soumettre du tout parce qu'un âne ne fonctionne pas comme ça. L'âne, il accepte de suivre son leader parce qu'il euh, le juge digne et responsable et capable de prendre les grosses décisions euh, en cas de besoin. C'est pas du tout rassurant pour un âne en fait, euh, d'avoir vraiment un dominant qui prend la place et euh, qui dit maintenant c'est comme ça. C'est vraiment pas ça qui va le rassurer, au contraire. Avant de vouloir euh, s'imaginer, faire quoi que ce soit avec son âne, il faut comprendre que déjà il faut en faire son ami, mais vraiment. Et du coup ça, même si ça peut être compliqué, ben, ça passe par euh, accepter euh, ce que lui nous dit, ce que lui nous exprime. C'est vraiment le renforcement positif qui correspond le plus au fonctionnement naturel de l'âne, à sa manière euh, d'interagir avec ses congénères. D'ailleurs, c'est vraiment rare que les ânes se mettent vraiment dans l'inconfort. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil que chez les chevaux. Euh, on voit très rarement euh, un coup de pied ou un coup de dent. Euh, c'est vraiment des micro-gestes chez les ânes la plupart du temps, juste une suggestion, euh, ça suffit pour se faire comprendre. Il y a beaucoup moins de grandes euh, démonstrations. Et du coup, même si forcément, il euh, y a des ânes qui vont être euh, plus ou moins bien réactifs euh, au renforcement négatif, par exemple, je sais que Egon euh, a beaucoup moins de mal avec le renforcement négatif que Fanfan, bah c'est pas pour autant que je privilégierais le renforcement négatif avec des ânes. Et enfin, euh, vraiment dans la majorité de notre travail, j'estime que euh, ce qu'on fait avec nos animaux n'est globalement que très peu utile pour eux, on va pas se mentir. Concrètement, est-ce que c'est fun euh, d'aller sauter des obstacles en liberté, de savoir se cabrer et se coucher Carrément. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour eux Je ne crois pas. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal à les mettre dans l'inconfort pour obtenir quelque chose que moi je souhaite, mais euh, dont eux n'ont pas nécessairement euh, plus besoin que ça. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus simple de doser. Euh, la part d'autonomie qu'on laisse à notre animal euh, lorsqu'on est en renforcement positif. Euh, c'est beaucoup plus facile de les laisser euh, nous dire merde et partir à l'autre bout du pré euh, s'ils si en ont marre. Du coup c'est vrai que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je préfère euh, privilégier le renforcement positif. Euh, je ne fais pas tout en renforcement positif non plus. C'est-à-dire que tout ce qui est vraiment euh, à trait à la sécurité euh, des choses où, bah, pour le coup, on n'a pas le choix, euh, ça peut euh, moi me mettre en danger, eux les mettre en danger. Bah Ça, pour le coup, c'est plutôt des choses que je travaille en renforcement négatif, justement parce qu'il y a cette notion de « il n'y a pas le choix, en fait » qui je trouve correspond bien à l'idée de euh, tant que je n'ai pas obtenu le comportement que moi je désire qui est un comportement important pour notre sécurité ben on peut pas être dans le confort mais ça c'est vraiment un travail que je débute uniquement euh, lorsque mon âne et moi on se considère euh, tous les deux sur un pied d'égalité qu'on se respecte tous les deux mutuellement euh, suffisamment pour euh, qu'ils m'autorisent à, à lui imposer ce genre de choses. Et c'est un peu un, un code implicite entre nous. Euh, mes ânes savent très bien euh, que les rares fois où je passe mon R- et où vraiment je les mets dans l'inconfort, c'est qu'il faut pas se poser de questions, il faut faire confiance. Et que euh, c'est important en fait. Mais du coup, ça, je peux vraiment me le permettre uniquement parce que euh, avant ça, on a vraiment posé des bases de confiance entre nous. Et dans ce cas-là, je passe un petit peu bah, dans le fameux rôle du leader dont je vous parlais euh, lorsqu'on parlait éthologie de l'âne. Je deviens un peu euh, la personne qu'il faut écouter en cas de danger et qui impose pour une bonne raison. Mais du coup, juste après, je redeviens... Euh, comme tout le monde, comme les copains Voilà en tout cas comment moi je fonctionne C'est quelque chose qui me convient, qui me correspond Ça a l'air de bien correspondre à mes loups aussi Moi ça m'intéresse carrément d'avoir vos points de vue Même s'ils diffèrent complètement du mien Sur ce, je vous fais vraiment à tous Tout plein de gros bisous Et à bientôt pour une prochaine vidéo